Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture que j'attendais avec impatience et une ouverture spéciale. Oui, on va parler aujourd'hui de produits Yu-Gi-Oh! spécifiques uniquement trouvables sur la chaîne Box, enfin sur le site chaînebox.fr, mais qui se trouve dans une boîte chaîne Box. voilà, euh, ouais, c'est pour ça que je... Du coup, qu'est-ce que c'est que cette box C'est une rétro-box. Autrement dit, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est du rétro. Et vous connaissez un petit peu mon amour pour Duel Monster, tout ça, voilà. Alors... Du rétro. Ça inaugure peut-être des boosters. Ouais. Ouais, ça sent le vieux booster. Alors, on va s'ouvrir ça et on va regarder tout ce qu'il y a en détail. Allez, la boîte. Alors, déjà, dans un premier temps, on a un petit paquet étoile Vrains. Ok, le, ça doit être le petit booster cadeau. Pourquoi pas. Avec, du coup... Bah, voilà, Bah Merci pour votre commande sur Chainbox. N'hésitez pas, vous allez sur Chainbox.fr Ou la suivre chez Nox sur Instagram ah, Ensuite oh, oh, oh non Alors ça, ça c'est cool C'est surprenant même Des stickers Yu-Gi-Oh GX pas que ça en... Je sais pas comment elle a fait pour trouver ça des stickers, j'ai presque envie. On va en ouvrir deux, du coup, et on va en garder un scellé. Parce que pour le coup, il y en a plusieurs, du voilà. Ouh. Le secret de l'éternité Non, mais ça donne vraiment pas envie de les ouvrir, c'est un truc de dingue. Non Alors attendez, on, on, va, on va y aller dans l'ordre. Un deck de démarrage, et pas n'importe quel. L'avènement des X's Avec Utopie. On va les voir ensemble ce qu'il y a dedans aussi. Je vous jure, je suis comme un gosse, là. Bon, par contre, s'il y, si y a des doublons, on va tout sortir, et on va se regarder ça en détail. Du coup, s'il y a des doublons, euh, on n'ouvre qu'un. S'il n'y a pas de doublons, bah, on l'ouvre. <rire> voilà, alors, ancienne prophétie, euh, booster, de coup, 5D, putain, mais c'est trop bien. Oh, la ligue des monstres, Battle Pack 3 ah putain mais première édition mais je me dis j'ai l'impression qu'il va y en avoir qu'un seul de chaque c'est ça qui, qui fait le jugement de la lumière oh, Ouais il va y en avoir qu'un seul de chaque on va tout ouvrir Origine primitive Ah Origine primitive ok il y en deux fois Nickel il y en a que je peux regarder <rire> Mais c'est trop bien j'ai pas envie On va voir on va voir peut-être qu'on ouvrira tout Spectre de l'ombre pareil ouf Le petit doublon Et du coup l'héritage des braves Donc, Pareil le petit doulon. Ah oh, la vache. Mais elle nous a sorti du lourd. Regarde. Du coup, on a quand même tout ça à ouvrir. Plus celui-ci, bien évidemment. Plus les stickers. Plus le deck de structure. Bah écoutez, euh, comme dirait l'autre. Euh... Allez, let's go. Par quoi on commence J'ai envie de dire, on commence par euh, le, pe... le pack étoile Rains. C'est des petits boosters. Je me rappelle, dans mon DC, ils un euro et des poussières. C'est vraiment le truc euh, pas très très euh, palpitant de ce qui se trouvait dedans, du coup euh, voilà. Alors, le réanimateur des données, de données, pardon, la détournement, détournement ok, le bloc de sécurité, voilà, c'est les trois cartes dedans, c'est pour ça que c'était qu'un euro. Bon bah rien de ouf en plus, mais bon, dans le pack voilà. Je vais allumer la lumière, je pense qu'on verra mieux avec la lumière. Je, je, je crois que c'est mieux, je, je pense que ce sera mieux, ouais, ce sera un peu mieux pour les Ah, mais si! Attendez! J'ai pas vu, mais. Avec la lumière, on voit bien! C'est une Starlight! Ok! On a pris dans le plaqué Toileman, je crois qu'il y en avait une à chaque fois, bon. Starlight, Starfoil, je sais plus comment on dit. Je sais plus. je mettrai un. Je... Putain! Je sais même pas où mettre, quoi! Alors, on se garde les stickers pour la fin. On se garde les stickers pour la fin. Et pareil, le booster. Forcément, le secret de l'éternité, on se le garde avec le deck. Oh, c'est un truc de dingue, je suis comme un gosse. Bon, écoutez, on commence par le jugement de la lumière. Parce que c'est vraiment celui qui fait des petits clin d'œil depuis tout à l'heure. Oh là là là Allez, c'est parti. La réception Xyz. Pour commencer, on va faire une petite mise au point. Voilà. Petit peux de bouger, s'il te plaît, le portable. Merci. La réception Xis. Oh cui cui <rire> le cui cui Grondement Sonic. Oh Bête Fantôme Mecha... Putain, j'ai pas qu'il y a eu du Bête Fantôme. Trop cool. Numéro 102. Sentinelle Séraphin Étoile. Numéro 66. Maître Scarabée Clé. Traptrix Nefent. Le furet Escrime de Feu. Poussin. Euh, poussin chocolat madolché. C'est trop bien J'ai un bug, il y avait du Madoshé dedans Je vous avoue, je connais vraiment, pas. à part la Ligue des Monstres, où je sais qu'il y avait des, des petits trucs sympas, du coup c'est cool parce que c'est celui qu'on Mais euh, pour le reste, euh, je connais pas du tout euh, ce qu'il y a dedans. C'est plus euh, un achat parce que c'est vraiment des trucs que je ne connais pas. Même si j'aime le rétro. C'est du rétro que je... Je connais pas tout, je connais pas tout, hein, dans en voilà. Euh, Où ouais, est-ce que je l'ai foutu Attendez, parce que moi je vous des trucs. et j'ai mis. Ok, on va le poser là-bas. Sinon je vais les paumer. Alors, rabat-tueur, Permutation de créature. Oh, le garde des cartes. Et rabat-tueur. et c'est un... Pareil, c'est un truc qui... <rire> je suis désolé, je connais aucune, aucune rareté. Sam. Sur cette vidéo, ça me met du liste de 10 points, pareil, Instagram, n'hésitez pas à les voir. J'attends ton cours sur les raretés. Tu, tu vas me briefer là-dessus. Et pour terminer, héritier talentueux, trop bien, avec euh, le gardien des, des marées. C'est ça le gardien des marées Oui, c'est le gardien des marées. Ok, on va continuer avec l'héritage des braves. C'est un truc de dingue, cette box. C'est vraiment du, du pur plaisir, là. Là, c'est euh, du pur plaisir ouverture. Moi, je vraiment pas mon achat. Et pourtant, je sais pas encore ce que j'ai dans les boosters. Hein. Mais euh, je m'en fous. C'est un plaisir. Oh, du Phantorus, quoi. Squelette Phantorus. Bujingi Hirondelle. Rayon de purge. Vaisseau Deep Space. <rire> Deep Space Nine. C'est une... Enfin, une série, la Deep, Deep Space Nine. Oh Bujingi Pan bête interplanète lumineuse, <rire> c'est comme le dragon, inter mais là c'est la bête. OK, je sais même pas que la bête existait en première édition logique. Musée Fantorus, du coup, il y a la carte de terrain Fantorus. Guerrier Tacleur. Mommy Fantorus. Ah ouais, il y a vraiment masse Fantorus dedans. Il y a en masse Fantorus dans l'héritage des Braves. Oh là là là, là là là là là là. Je sais pas lequel, lequel ouvrir. Euh... Spectre de l'ombre, on en a pas ouvert. Non. Non non non non Spectre de l'homme, on n'en a pas ouvert du coup on va ouvrir le spectre de l'homme. On va se garder l'ancienne prophétie 5D pour la fin. C'est vraiment un régal d'ouvrir ça. C'est un truc de dingue de, de redécouvrir des boosters où à une époque j'avais arrêté Yu-Gi-Oh! du coup c'est grave cool. Shoshoshan Oh putain C'est ça les théories de fois, mais c'est en première édition du coup. Gaga taga <rire> gaga, Attendez, Gaga Taga Gaga Taga tag. tag. <rire> Druide vide, secrète, secte secrète. Putain, j'ai du mal à lire cela. Yuki Onafantourouz. Bête fantôme, mecha, Carl Griffin. Dragon noir et fond serpent. Couteau, Malice, Vore Mira, le porteur d'étoiles. Xyz. Intéressant, intéressant. Oh, princesse des fantômes Mais du coup, il y a des aussi là-dedans. spectre de l'ombre. Et ouais, hein. Je vais pouvoir faire un deck russe. Pas mal, pas mal. Allez, origine primitive. Ce truc de dingue quoi. Du coup, ouais, il y a spectre de l'ombre origine, origine primitive et l'héritage de Brave que j'ai en double. Mais que je vais garder scellé Je suis désolé de pas vous montrer en ouverture. Et j'ai envie d'avoir quelques boosters scellés. Voilà. Après, on s'en ouvre, ouvre quand même, hein. qu on s'en ouvre même un. Celle qu'on a qu en une seule exemplaire. C'est les ouvre. Donc euh, voilà. Ah oh, putain, je galère. Oh non oui. Ah non, non, parce que je faut que j'avance dans mon cadre. Allez, sors ah, Voilà. Alors, chariot sylvan. Ok, dedans il y a du sylvan pour le deck Sylvan. Charité de la galaxie. Dernier contre. L Oiseau tonnerre du blizzard. Ok. Princesse Joliton. Oh.. Les decks hauts oh, aussi, les plantés hauts. Oh. Qui ne faut artefacts. Nos pingouins, euh... <rire> c'est quand même toujours ferré avec le petit truc, non, euh, briseur de retournement, et demoiselle condamnée, bah écoutez, on a franchement, c'est pas du lourd lourd que j'ai, Enfin, à moins que je sache pas, mais il y a de bon chances que je ne le sache pas, et moi je suis ultra content, dans ma tête vous imaginez même pas comment je suis un gosse, franchement j'avais pas tellement envie de l'ouvrir dans cette prophétie, mais... Oh, ok, ça commence, je... il est à l'envers, vous êtes témoin, il y à l'envers, on va voir si ça va être juste une carte, ou champion, cyborg, blindé, ah non c'est tout, ok, caméléon, espion, sabrixis, pioche évoluée, recherche de fossiles, hein, pour le deck d'ino, tiens ça, ça c'est pas mal, solidarité, Secours d'urgence. Téléportation de combat. Union avec l'épée. Putain, j'ai eu un seul monstre là Ah si. Papillon du chaos. Ah quand même. Attendez. Euh, ah si, ouais. Ok, j'ai eu trois monstres et tout le reste en magie de piège. <rire> un peu dégoûté sur ce booster. Mais bon, si c'est les a du truc hein, qui font que. Mais. Euh, ouais, Alors, à part le Sabrix que je connais parce que je connais un peu les Sabrix, le reste, je ne connais pas. Ah si, le Cyborg, si je dis des bêtises. Cyborg, je connais. Par contre, le papillon du chaos, je l'ai jamais vu. Et euh, c'est un être très très très vieux, c'est c'est du 5D, mais qui est du fossile. Euh, J'aurais dit Ojama euh, sur certaines cartes, donc euh, c'est surtout fossile. Après il n'est pas marqué première édition. Mais, euh, oui. mais c'est un truc tout dingue, parce qu'on voit que c'est c'est des anciennes couleurs euh, et tout ça au niveau de... Enfin, moi quand je compare avec une récente, enfin je, je, je sais pas, j'ai cette impression au niveau du texte en bas. C'est vachement plus vieux sur celle de droite Vu qu'elle est plus C'est peut-être une impression, hein, je sais pas Dites-moi dans commentaire si vous aussi ça vous fait ça Alors, est-ce qu'on s'ouvre les secrets de l'éternité Bien sûr que oui Allez, on va vous faire plaisir Je sauveille... <rire> suis obligé de l'ouvrir en Parce que c'est un galère C'est oh, une galère, pardon oh, Une galère tes ventres en deux Par Satan Allez, c'est parti pour le secret d'éternité. 9 cartes. On va avoir du des... nouveau. Oh, putain, déjà le, le paquet, il y a vachement d'air dedans. Je ne remercierai jamais assez Sharon pour ce pack. Si jamais enfin un de deuxième, on euh, sait très bien que qu'elle euh, m'appellera pour m'en parler. Ça commence avec du tout artiste, Mais oui, Michel, mais oui, mais oui. Alors, Partenaga, Potartiste, et voilà, ça commence avec du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Oh, Tortue Tampon Potartiste, mais oui! Infernoïde, Saites Melema! Lapis Chevalier gemme Ah, Chevalier gemme J'en connais un qui va être là en mode. Oh! Ténacité des Monarques! Il y a du bon, il y a du bon, il y a du très bon. Lance Divine, Dragunité. Il y a du très très bon. Talisman Go Go Go, non, ça c'est pas du Go Go Go. Unizombie, on la compte plus là, Unizombie, hein. Rechargement accélérateur de flammes. Et voilà. <rire> du coup, qu'est-ce qu'il nous reste bah, le booster, euh, le booster, le deck, pardon, excusez-moi. Deck démarrage événement Dixies. Je sais pas du tout si je vais l'ouvrir ou pas. Je pense que je vais juste le laisser euh, sceller celui-ci. On peut voir ensemble ce qu'il y a dessus. Hein, C'est pas un problème. En monstre, nous avons donc du coup l'esprit de la arbre. Dragon est un sang numéro 2. Sombre lame. Loup de guerrier pas, Chevalier Zou. Ah, Baba. Chevalier Gambara. En fait, ouais, c'est le deck de, de structure, enfin deck de démarrage, mais l'avènement d'Xis, c'est deck de démarrage des humains, je crois, hein, si je dis pas de... y a utopie, gachi, ouais. Euh, Rat géant, tenchi, chevalier brillant, ange lumineux, chevalier épée, euh, capitaine de maraude, 5Q, mecha majestueux, shinobi vengeur, Azul le guerrier, guerrier au trident, dame guerrière des terres désolées, du époustouflant, d'harmonie, d'énergie, Xis, tu font d'espace mystique, épée de l'estrice de la lumière, le guerrier réincarné, Bannière de courage, poisson du vieillard, poison du vieillard, pardon. H de fer, porte-bonheur, carte piège, espace renforcé, félic en Tornade de poussière, trappe c'est suite du bandit, Oh, c'est du bandit de force de miroir, Interruption de Raigeki, lance-bouteille, inverseur de limite, trêve solide. Bon, et l'extra deck, bah, du coup, comme j'ai dit bien, utopie, Je vais le garder scellé, parce que franchement, il est magnifique. Je suis désolé, je ne l'ouvrirai pas, de toute façon, c'est des cartes que, que je pense que vous connaissez, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce deck, mais c'est juste que, voilà, c'est un vieux deck que je vais garder scellé. Par contre, il nous reste encore du coup deux petits stickers à ouvrir. Donc, ben, moi, ouais, c'est ouvert parce que j'en garde un autre célé. J'aime bien les du célé. Euh, alors ça, par contre, j'ai toujours eu peur, même étant gamin, de les ouvrir et de déchirer ce qu'il y a à l'intérieur. <rire> c'est bon. Les stickers, c'est vraiment le petit truc, quoi. Mais c'est dingue, ça fait de l'effet parce que ça rappelle vraiment la, la, notre jeunesse, quoi. Waouh wow Attendez, il faut le classeur. Est-ce qu'on peut commander le classeur sur chainbox.fr parce que là, là, c'est du vrai sticker, du trucs à coller quoi. <rire> Alors j'ai euh, un décor. Ah, attention, il y a quoi en dessous Ok, c'est la fusion héros. Ah, je vous avais insulté. J'ai pas fini du X, du coup, je la connais pas. Et vous me direz dans les commentaires qui c'est. Vous allez m'insulter, je le sais. Cyrus, euh, Duroïd. Ah, en fait, c'est vraiment des arrêts sur image qu'ils ont fait de l'anime et qu'ils ont collé sur des stickers. Ils se sont vraiment pas fait chier. C'est qui qui faisait ça Est-ce que c'était Panini qui faisait ça Non, même pas. TV Tokyo, GX. Euh... C'était Forkid, ok. Ah bah oui, bah. Eh, n'en parlons pas. <rire> bon, puis bah, le, le dernier du coup. Alors, ça se on va peut-être avoir un truc de ouf, hein, qui sait. Qui sait, sauf qu'on va avoir un ultime dragon blanc euh, starlight euh, ghost non, je alors là, bon, on a, le, on a euh, chad je crois si je dis pas de bêtises il s'appelle euh, ce monsieur ensuite là-dessous nous avons bah pareil de robelote le, le, le dragon enfin euh, le dragon putain que comme connerie le héros la fusion en héros euh, pff, je sais pas ce que c'est euh, je crois que c'est avian en héros et on dirait hydrogédon ça doit être hydroguedon mais j'imaginais plus petit, en même temps sur une carte, euh, voilà. Bon, eh bien, que dire de cette box rétro C'est une dinguerie, c'est une tuerie, c'est un truc de fou. C'est un pur plaisir, c est, c est, ça m'en dingue. Ça m'en dingue. J'ai rien eu de dingue, enfin je pense pas. Si j'ai des trucs dingues, dites-moi dans les commentaires parce que je regarde pas les cotes. Ça va juste aller dans mes classeurs, dans, ma, dans des boîtes et autres pour la, pour la collection. Et euh, bien évidemment, je garde en scellé encore ces trois boosters là plus bah, le deck du coup euh, ça il y a des trucs de dingue devant hein, je sais pas mais euh, je garde du CD et un jour peut-être j'oublierai tout ce que j'ai en je ne sais pas mais ce que je sais c'est qu'en tout cas cette rétro box c'est un truc de dingue <rire> j'en veux une deuxième peut-être pas tout de suite parce que bah, faut les faits que les viennent. moi je l'attendais quand, quand, quand sur le site channelbox.fr il y a eu l'annonce j'étais comme un gosse et euh, maintenant ben bah, je l'ai ouverte mais je suis encore plus comme un gosse parce que j'ai tout à trier. J'aime bien trier les gars. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Merde, mise au point. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais ranger ça euh, dans un bras sûr. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous.